Comme nous connaît, chaque dimanche c'est toujours un petit causé dans l'histoire mais je dis à moi vini présent pour me capable raconter nous une petite histoire qui est bien spéciale. Nous voulons parler d'une de jeune demoiselle qui était relémophy. Demoiselle ça vient parler de c'est son demoiselle qui était très très très gentille. Nous voulons quand même madame la sagesse mais non, il était relémophy. Mophy tape vivre ensemble avec Granny ni Okai son madame qui très naturelle. Et le respecte moun pile. C'est mountain qui est très très sage. Qui t'aime dire, mon fils, ça, pas grand mange ou bal fel pas qu'à faire. Et depuis le fond mange, bon mange, c'est coupé d'ouet. Mon fils a eu seulement 22 ans. Et puis, il est arrivé na 3 troisième. Son demoiselle qui est très intelligent pour me dire vrai, mon fils a eu ma qui sait bien sûr Roseline. Roseline, une petite fitou qui se Darlene. Eh bien, Darlene, c'est une demoiselle qui est tellement Jésus, qui toujours sous de style sou le monde. Et tout demoiselle temps, c'est pour le maquiller. Il n'est pas là pour passer deux heures de temps dans le miroir. Et eh, Darlene, ça, maman qui se Roseline. Son bon matin le de lever dit, petit moins, nous pral au caï, oui, en allé non. C'est préparation qu'a faite pour aller au caï. Darline dit Maman. Ah, OK, OK. On pas envie d'aller, non comme son bel côté au caï là nous pral Et puis le ou t'a pral arriver au caï là. Dalline dit, maman, depuis côté ça pas belle, tu n'es pas non d'ailleurs n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas Maman tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas pas belle, tu n'es belle, tu n'es belle, tu n'es belle, tu n'es belle, c'est comme ça. Darlene te mette le jus, ju, ju, ju. bien susu, ju, il a les arriver. Le, le. Darline a regardé mon nom avec une façon bizarre. Mais il dit mais aucun label. la belle. Pendant Roselyne, chita ensemble avec petite Darline, mon fit apparaît, mon fit dit eh, bonjour marine. Ozelin dit fille elle moins comment y est, chérie. Ma reine, j'ai pas une font belle, fikou a en yep, forme ou très naturelle. Regardez qu'j'ai non, belle fille. mofi. fille, dit merci ma reine. Eh bien Roseline, galet darling, darling, il dit darling. mais go Sophie elle m'a guen une belle petite fille. Et eh puis c'est comme ça. Darline t'es venue vraiment les proches, les gardé demoiselle là. fille court venir le boule. Darling, fait figure longue. Nous connaissons darling, jésus. Laquelle, elle dit comme ça. Pas qu'elle est naturelle comme ça, non? Mais maquille pas maquille, qui ça là? On boit t'y une dans la mm. tête, ça, ça. Moi même, j'ai belle cheveux dans la tête. moi pas mêler à un modèle de monde, ça, qui a composé comme ça. ça. Et puis, Dolin dit, je suis content, oui. Je suis oui. Je suis moi oui. Je suis content, oui. Je suis Comment mon fille a? Ah bon? Aller, Et puis après ça, Doriline rentre en dedans. Elle dit: tiens par contre, comment mon en femme fait pour le comme ça? Qui senti mon une ça à faire, jeune garçon? Moi, je suis un une mère Je trouvais ça bizarre. Regardez qui j'aime belle. Je ne suis pas même carré sans fa Depuis que je ne suis pas mère, je me laide. Eh bien, c'était comme ça.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 Et puis, maman a le temps. Il continue à parler. Il dit, la femme venu maman pour vous. Parce que, comment on peut mettre mon fils dans la caille dit, Vous avez dit, vous avez passé petit, moi. Vous connaissez déjà que comportement, ça n'y a pas aucun côté, il faut changer. Et puis, c'est comme ça. Vous avez monté ensemble avec mon fils, le fils est c'était le jour anniversaire de Darlene, il a le fête demain. Et puis, Darlene dit, « Qui est-ce qu'on fait manger pour faire là. Moufite dit, « on m'a quitté le oui, pour me m'a fait? » C'était comme ça. Moufite, « Chitane cuisine, pour le faire manger Mais Darlene n'a pas de jambé, non, non, Il dit, je mon loga ok fait manger, fait caca. Mais mon fille allait préparer tout le bagage, ménage. Darlene, quand qui sur so New York pour le venir de là. fête. La. Tout le monde sa mère à manger. Tout le monde là. monde a dit waouh. Mais moi ça bien préparé. Qui est-ce qui fait manger ça Darlene? Ménage Darlene. Il dit yo ça fait longtemps oui. Ou parfois manger comme ça Darlene. Mais moi j'ai à bon Darlene, te senti le gêne. dit, mm. fille, oui, que Ou, fille. comment ma manger <sighs> Eh bien, c'était comme ça. Darlene garde maman, tant en train de dire, filles, dit, mais dit comme ça. ménage Darlin dit, bon, je ne mou mais je ne sais pas, parce que a vraiment bon. » Et puis, c'est comme ça, Roseline il tombe mots Mon fille, mon moun pour mon fille paraître bien simple, très nice, très naturel. Et puis, mon fille dit bonjour. pendant ce temps. Mon fille, fille dit bonjour. Mais nage fille, il tombe Elle dit wow, me félicite au pour pas repas, vraiment belle, ou vraiment naturel. Eh bien, il commence à féliciter, il dit Wow, tu visites la simple et belle. Parole ça, pas fait d'aller bien. D'aller comme si moi-même pas belle tout. Mais là, je dis Mes chers, vous belle tout. Mais belle, mon fille, elle est naturelle. Vous cheveux, mon fille, qui tête belles, qui sont belle qui mon noir. Et puis. Ménage la dit, mon félicite, oui, mamie j'ai pour une belle fille, elle s'en gagne. J'ai dit, veut, je veux, Darlene, même qui t'a fait jalousie, elle dit, ménage la, date moi e là. Ménage, moi, beaucoup de gens, qu'on fait manger un et comme ça, tu fais de une bonne vie, j'ai envie de faire une Pour le faire une toute félicitation, ça au de là. Et puis, Darlene, j'ai mon fille, dit, mon fille j'ai parlé, pour envie de faire un conseil, parce que j'ai vraiment l'aide. L'important important, oui, Um, m'a beau acheter des pour passer sous corps. Il faut acheter des pour passer sous corps pour changer de couleur. Pour commencer à mettre des cheveux dans la tête. -tout. Après, je vais mettre faux cheveux dans la tête pour ait plus belle que j'en ai. Parce que il faut reler sur corps automatiquement. lors de reler sous corps. Et puis, c'est comme ça. darling a parlé ensemble avec Mofi. Mofi dit Mais non, je ne parle pas de ce genre de choses. On pense que mon bonjour, j'ai mis ça. Je me mais non, je pa pas faire ça, je pas besoin de moi, parce que je pas de quatre mois. Et pour tout gentil, besoin de plus de faut de pour monsieur. Et puis, vraiment, vrai, mon fils, elle dit, mais non, on pas vraiment envie de faire genre de choses, ça, c'est pas mon genre d'affaire mais Madelaine ça son jeune fille qui ne pas jamais le prend conseil du monde non Daline toujours a dire mon philosophe mon on m'a pas bon conseil parce que maman va faire classe moins fait Daline décroit dans petit bagage ça en pile Est-ce qu'on connaît Daline pas jamais prendre résultat à l'école elle allait l'école là c'est juste pas à l'école lanchita et puis pour valider la îles jeunes amis chaque l'examen le arrivait, ben on la jambes en bas et puis au vol dans la classe supérieure. Mais elle prend un baccalauréat, prend pour l'impie les énergies sur mon œil quand vos examens sur téléphone. N'importe qui pourra faire le réussir. Mais pas on a rien dit tout. D'ailleurs pas on a rien dit tout l'école sont philosophes médiocres. Façon d'aller réfléchir à que j'en parlais tout montrer carrément que ses parents m'ont qui te qui te donne bon sens l'école. Ménage Darling, son jeune homme qui était toujours à voir petit petits cops, surtout l'autre pour Darling, voir les pour maman, les Wesley. Mais Darling, c'était prêt d'acheter toute qualité de bagaille qui n'a pas pu merde. Et puis, fait bon boche à Gzami, fait tout ça, acheter modèle de greffe n'a pas même besoin. Depuis que l'a fait venir là, ou appelé la tête de Avant tout le monde, c'est lui qui a possédé. Et bien même là, j'en sais pas des fois. La ligne, quand le pour faire monter dans la classe, tu classe supérieure, Ah oui? Le par contre, un criminel. y a toujours un peu de pour que les lui de capable faire un peu a toujours ap moral li pour faire changer. Mais Darlene, tu es inchangeable. Mais là, j'ai toujours dit, chérie, Pour pourquoi la jame qu'on voit pour... Quand t'es que les là Darlene dit, chérie, je ne bah comprends Eh bien, pas belle. L'imprint là, où faut que tout le monde C'est moi qui supposais plus belle sur le côté. Pas qu'il y autre femme qui supposait plus frère par là. Et puis c'est comme ça. Maman Darlene, qu'on a parlé avec elle, pour dire chérie, au lieu de penser que comme bon, ça, Pay un coup, faites un vieux canet, mettez un timonnet sous lui. Peut-être on l'aura quand il a besoin, pas quand il On pas fonctionner avec elle. La connaissance pas courte et tout, non, Darlene. Mais beauté, ça va chercher à la courte et tout, oui, Darlene. Darlene garde ma mère le temps, elle dit, bon, maman, vous pensez que vous avez un bon conseil Classement il ne faut pas faire. Vous êtes content ne pas qu'il tellement. Darlene ne propose pas de il n'est pas respecté. Ménage d'Orline, t'es toujours. Qu'on a dit. J'aime oué, d'Orline là. peut pas servir servir mon femme, parce que peut pas jambé à la cuisine. peut pas faire à la cuisine. Il toujours quitte ses maman qui fait tout le bagage. C'est pas une princesse qui la prend. Bon, qui ça le pense même? Est-ce que D'Orline pense que la princesse pour servir les l'aime ensemble avec lui? Oh non. Regarde qui j'aime mon fille fiel ou a qu'on fait manger qu'on fait tout bagaille Eh bien mm -hmm. langage mofi l'a tandel lui montre clair que c'est quelqu'un qui réfléchit même lorsqu'elle pas fin l'école les montre où il li li réfléchit mais le font troisième et bien tu ça tu es très intelligente très très très intelligente Eh bien pour cela fils lui qui pas même qu'on a rien Darling, choisi de faire mon petit à souhait. Pour être capable de rentrer dans la chambre lina à souhait. Et puis la bas Mofi conseille mon fils pour que mon couleur. Pour mon fils te encore une fois. Et puis lui dit mon fils... C'est tout bizarre, oui. Si comme ça, garçon, ou non? Garçon, papa, peur d'ailleurs... Ou qu'on ne bagayou déjà. Ou pana dans bon 4 mois, j'ai toujours été si femme Mais Mais Mophie dit non, ça Depuis tête moins bien faite. C'est la couleur pour moi qui pourra le servir à venir. Je suis deux mes Eh bien, qui sera le passer par la suite Dans l'inérêt des mamans, ils pourront le maman. à Mophie. Ou qu'on est Mophie dans la chambre, il y a soir. Mophie qui m'a dormi, il tombe passé mais mes moi mères Mophie descend qu'il est l'autre. Vous êtes je dit non, je ne sais pas pourquoi je suis venu parler. Et pas je ne pas. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. Je ne sais pas ça je ne comprends pas. Je ne je ne sais pas je je ne mon fils dit moi même. Oui, maman dit, dans l'indime que au un modèle femme. Mon fils dit moi? Qui parle ça? Mes amis. moi. Je ne comprends pas, moi même. Vous avez il dit, darling soit so pa, moi pas moi moi-même, ou pas qu'on aime, genre de monde, ça yo. le tandis, pas, bon, soka, vin, batman, lakay, moun, ya, la là capable. Ou pas qu'on fait. Ou, pas, kon, sop, ou pas, gen, bon sens, C'est Se, les dit, bon, darling, pourquoi qu'il choisi faire ma petite, sous mon fille. ma le maman, dit. Et chaque fois elle dit, elle dit, elle dit,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 remettre darling calotte là darling dit oh et sa femme se ça c'est moi qui lui comme si ou ose frapper me la donne métodeur avec toute ma fille là pour maman darling darling t'es choisi mettre le dehors darling dit quand ça c'est moi qui paye le avec toute la. fille là maman ma fille ma mette le dehors pour abmon darling me dit metal dehors une maman dit les bien ok mon fils en allée na bye darling Kylie et puis darling différent parole là disparaître nous devant maintenant et puis après ça darling porte le téléphone il dit Bon bomber les ménagements so on fait monter au banc là là but c'est pas mal une maman mène vite prenons même je suis fou. Et puis, les Maria a dit que Maria a commencé pour lui. Maria a dit l tipe, na fini avec la conversation en demain. Il fait un petit peu. Et bien, Rosine qui est maman darling qui te fait passer toute misère pour te lever Darlin. Yon lègue Darlin qui est venu à la maison. Yon lègue qui te finit de faire tout le besoin pour fonctionner, pour être capable de vivre bien. Mais malheureusement, elle ne pas comment elle a géré se la tête. Elle t'est même arrivé à mettre maman. Elle a pensé que c'est ça que la vie pour lui-même. Elle a trouvé le trois princesse pour lui donner conseil maman. Pour l'immena, trois philosophes pour la poutre conseil, maman, elle te que à l'aide de ça, philosophe, être philosophe, ménage en soi, tu toujours été pour lui. C'est si toutefois pas confortable. Parce que lui pas même fait bonjour à l'école et c'est notre richesse. Il passe toute la situation. Ménage d'Arlene, tu es toujours qu'on a suivi. qui action d'Arlene. Mais par contre, d'Arlene, pas jamais connu. Si y si, a suivi Mickey si encore donc les aller caille d'oline toujours joignez devant miroir pendant que maman la a fait toute bagarre parce que si moi et eh bien c'est maman qui fait manger c'est maman qui passe c'est maman qui lave tout bagarre net c'est maman ménage n'a qu'à maman qui fait alors pour mon cousin vous mettez me dire qu'est-ce qu'un négro a fait négling ne va pas trouver rien mais c'est sur la suivant parce qu'on m'a élevé mesdames je veux nous prendre maintenant. Ou même qui peut-être vivre une vie par-ci si et par-là. besoin premier pour cap vous une plus belle prince, princesse, princesse dans foyer. Ou. ou alors que vous avez dit tout, c'est lorsque vous êtes capable de gérer Kayo, de gérer petit de marier. ou ne pouvons pas penser. Si vous ne pouvez pas apprendre à faire un, dans n'avez pas À n'importe quel moment, on s'est 24 jours pour un mari. Oui, si c'est ou quand même seulement sur l'imena. Donc c'est nous-mêmes en soi qui pouvons bail bon garçons reporter shy et leur parle qu'à jeune monde carrément ou appeler des jeunes des garçons là qui a venu pour profiter pour boter mais par contre leur parle longtemps non qui s'est passé ces mm -hmm. Se gars doivent garder ou étaient comme ça et ceci c'est si à partir de leur parle que ou regrette maman ou, et ou regrette conseil qu que le déconne barre eh bien, Darlin qui te filmé te maman du avec tout Mofi. Parce que nous connaissons Darlin te vraiment maman, pas d'accepter mati que l'y te fait sous Mofi. L'y te vle fèl koné que Mofi en soit son lesbienne qui m'a dit le femme. Pourtant, c'est parce que ménage ta félicité te félicite Mofi. Mofi te répond ni poule te dire le kon sa ou bon calotte. Pas vrai? Darlin ou bon calotte. Je mon djel ciel la cap jojo et après mon reménagement pour me faire le contact passé à princesse ou en femme ou faelimena et bien c'était comme ça mon yo t'ai qu'on parler dit chéri bamdio au contact ce passé là cette question de mot fils au mot remet en pile là il vient une femme carrément Comment mon fils fait jalousie là Ou t'as fait jalousie parce que je me félicite, mon Qui j'ai M'en de femmes na? t'es couché dans la chambre, mon fils est venu le descendre. Mais a dit, ah, Darling, ça son jalousie a fait là. Ça semble son jalousie a fait là. Je ne parle pas de la genre de choses là, Darling. Quittez mon service rendement même service. Quittez le rendement même service parce que ou même ou ne pouvez pas payer des C'est princesse ou que fait. Parce que maman, maman n'a pas qu'à avec vous, tout le jour, après l'a a fait pas, on n'a pas avec, tout, avec, tout, avec, tout, avec tout Chal, lui. C'est Léa Je lui ai répondu, mais oui, dit, oui, mettez-le avec tout l'autre. là. dit, oh, quand je lui ai dit, maman, je dit, mais oui, lui mon Donc, pas fait ça, dit, dit, dit, sous pas de faire l'ain, pas t'appeler vieux mais sous parce qu'au fait ma fille en en tout cas, ça v'ine femme détestable net. Dans l'entier pour ap m'aimant au milieu dehors, moi-même qui parle des fois ensemble avec vous, pas grand y a pas femme, pas grand y a pas femme. Comment comprendre la vie? La vie y pas gens qui comprennent rien. Quand t'as passé après de jeudi, dégage au P.K. pour compte, moi-même décidé pas avec venir encore. Et puis, je fais mes téléphones. Là, la velle, t'es dans l'île de Vinchou. Il n'y a pas côté maman le fait. La cour, tout côté qui existe. Tout le monde, qui côté mon maman le fait, qui côté maman le fait. Dans blier, oubliez, s'il te Jésus. La cour, il y a tout côté, la cour de maman le fait, s'il vous plaît. Tout le monde a dit est mon est mon est mon tout moun, oh, oh, ça n'est pas de la dame a proposé Jésus là. Ça quoi c'est là? Moi, je pense que si tu fais ça même, tu ne c'est pas faire toilette, Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Tu Et puis, c'est comme ça. Mon fils est venu travailler dans le bureau parce que qu'il était vraiment intelligent dans les chiffres. Il est venu en comptable. C'est lui qui est venu payer les gens qui ont Selon information, yo il est venu mettre dans un bel qui est maman Darling. Il est venu mettre le cas et il a vécu là. yo a vécu dans un c'est maman petite. Darline tout côté, la cherche travail, li pou te kokajoin parce que Darline pas de jambes quand à l'école. Darline a prendre que maman li. Maman la vit ensemble avec un mofi, non très belle kay, eh bien ça qui vient passer. Du coup, puisque Darline a prendre un bagarre comme ça, li prend direction kay maman li pour capable demander maman un petit côté pour le lui-même parce que li, baske, li jam la pou que jambes connaît kay là pour qui est lié ou pas. Il garantissait quand mon fils était quand ma maman l'assoit donc chaque arrivée aux grandes difficultés mon fils il doit enfermer en caill. Mais qu'on y la grande question c'est que qui sac pour quelqu'un pour passer. Mon fils son monde qui te compte à lui, il a besoin. Depuis qu'il a grandi, il était toujours qu'on a dit que faut qu'il gagne tout à avec propre courage. Li, il pas n'agarder sous le monde, il pas n'en faire belle avec tête vide. Il était toujours frapper avec l'école, parce que Dites qu'on qui monte qu'on a toute racque fait boire fait boire ou là à la parce que elle te qu'on e est la vie pas fait cadeau. Eh bien, c'est même gens ou même tout où qu'on est pour fouiller mais prenez la vie au moitié même t'es toujours dans la ville faut qu'il vive loin. Elle t'es toujours à dire bon Dieu il accepte et souffrir Jodie ah son façon pour demain si dieu veut le belle parce que le vlog en deux mais mieux. pas des hommes complexes parce que elle te qu'on s'aveulie. Bon Dieu t'es voué marinier sur eau lui pour te, pou te baler le bras pour te permettre prendre pendant l'humiliation. La Laisse-moi te propre maman, li la de la Kaeli. Mon fille, nous capable capables de dire que Darlene n'est pas bien côté pour le rêver. Tandis que maman habite dans la belle Kaïsa, dans la petite ville, mon est fou. Elle dit qu'elle faut qu'il fasse 100 ans pour capable de joindre à maman parce que ce pas capable de faire Vili dans la rue. Eh bien, Darlene fait tout un jour à chercher pour le joindre à la côté de Kaili. Dans demain si Dieu veut, il y a encore une il y a encore il Et bien, il y a finalement, finalement, darling il y trois semaines. Il fait trois semaines pour le côté pour le marche, dit, oh oh, il y a un bel, on bel comme ça. Et puis, ah bon ah, on en a vécu là. quest ce que ça là en a de garder temps. Eh ah bien, les qui en face. Ils fait un en promenant. Chaque week-end, c'est toujours comme ça, mon fils prend toujours la responsabilité le mener Marine, reine, mène Marine ma sortie parce qu'il parle de quitter le stress, tu es de Mais elle sort, elle fait un enjoy. Maman Darlene sortie. Maman Darlene est très belle, tellement, mon fils, bien calme Pourtant, elle était ensemble avec mon fils, en fait, Darlene lit. De pas de jambe prend cal comme ça, de pas de bien gérer. Parce que tout cob que de te kon gen en men li, c'était pour te capable maquiller, acheter belle gueule, faire des trucs qui pas vraiment important à coblan. Donc, de c'est type qui pas de jambe prend mal. mamal. De l'in te remaké chita trop devant Borielan, il dit finalement bon mal et demain ma retourner. Et puis, dans ce sou, mon les le chou, li di comme chole te ménage de aké qui te la, li di l'kousoune elle. Parce que le besoin dans la ville, ma souffre en pile. Chol te dit maintenant, ou pas agiter ah, comme le monde qui fait bonhomme dans la ville. Ou toi pas penser à l'avenir. Le monde ne compte pas comme ça. Ou pas tout le temps à gaspiller. Ou pas jamais faire progrès. Et puis Chol te choisi le fermer. Darlene fait toute nuit la ça la pécrier crier. Crier, crier, crier, crier, ça. Depuis là, Chol te quitte Darlene, et puis Chol te tout à cause ensemble avec Mofi. Mofi te toujours perdre Chol, ça pas possible non, parce que tu es avec Darlin, c'est une raison que tu ensemble avec vous. Chol prie Mofi de grâce, tout ça le fait. Mofi dit, moi pap karme avec vous. Et puis, dans Chol, tu es rentré à Haïti. Yon gérant te vine ouvrir la porte pour et puis lui dit, Mofi pas là. Gérant dit, Chita là, m'bral relè le pou. Le Mofi te paraît. Il dit, oh, chol, et pote ici. Chol, te tout met à genoux, et puis chol, dit c'est bag sa m'pote pou, m'ka fiancé ensemble avec ou. M'vlé ou fiancé avec, m'tan temps s'il vous plaît. Et, même kote ya, c'était Darling qui ta frappé, le gérants l'ouvri, et puis il dit, s'il vous plaît, ou es d'in là C'est comme ça, gérant, rentre ou metalman de poli en dan, le Darling te parait. Darling dit, oh, oh, ou pas manke pas sou moun mou fisa qui bon dans quand maman nan c'est là vinn place yak neg et par la je nous devons pas comprendre et puis c'est dans même moment ça maman t'est vinn apparaître rosy n'apparaître comme ça li gade le nan et puis c'était avec un grand étonnement ou dans la vie nous pas pour nous humilier monde entendez parce que on c'est souvent moun ou humilier ka vinn on pièce important pour plus devant et la vie ça symbolie et les la poule ou pas de garder ce son possède que l'autre l'a pas pa pour pas gagner pour penser que au supérieur que lui parce que ça qui pichet qui loi c'est la vie la santé si vous souffrez ça que bon j'imite nan noal bien matériel son bagage qui pas de force jamais humilier yon l'autre parce que tout le monde en général gaine beauté pas naturellement c'est parce que maki ou change de couleur pour être pi bel que yon l'autre donc mais tu ne peux pas passer ton nez qui a valeur, leur déguisé corps. Parce que ce n'est pas tout garçon qui remet ça. Chaque monde en général, il y a un groupe. de je Mon fils, Qui lui-même t'es choisir t'es sous route, qui vous fait réaliser un pile succès dans la ville côté que, mon fils t'es joignu en travail dans un bureau, il t'es plaidé, mettez l'argent sous canneli. lui pas dépenser l'argent au sans besoin, mon fils ça, lui pas t'as l'argent pour ça que pas utile. en rien, lui t'es rassemblé, rassembler jusqu'à ce qu'il achète un bel caille dans petite Mon fils ça, t'es toujours dit avant pour un garçon lui-même, faut qu'il travaille travaille pour lui faire fait personnel de façon pour n'est pas venir faire ça ouvrir. Et eh bien Kounia, mon fils besoin garçon qui capable venir pour compléter ça le gagner. Mais c'est bon garçon capable venir là, ballon paquet bagage simple, pas de fond pour pas dans la, la ville. Bien après, c'est pour petit lit, parce que ke à n'importe quel moment garçon un de quitte. Mais en fait parlent, lire les parlent. Eh bien Darlene, mon côté, parle qui pas la gueule à la roue parce qu'elle dépend de ménage seulement. Elle n'a pas de canapé, elle n'a pas de clou sous canapé du tout. Après, elle a été c'est maman dehors. Eh bien, mon fils a tapé maman. Mon fils a tapé des mamans. j'ai dis maman. Maman, bien que tu es dans belle, bel cahier blanc et rose. Là, elle est rentrée yeux, elle te tombe sous le récif. Donc, mettez la à genoux. Je suis à pied, mon fils, mon fils, elle là. Lorsque Darlene, t'a trouvé trouvée trois belle. Donc, c'est pas devant mon non pour Charles, tu as mis ta genou sur le même. Charles, tu as choisi mettre ta genou devant qualité au lieu au lieu de te apposer la beauté d'Adeline. Les blessés quand ils tapent demandé des poulies et puis faire invincibles dit Ça, moi la Charles, on peut m'a toujours pour retourner avec eux et puis c'est devant mon fils que vous mettez à genou qui sac mon fia, sac mon fia, mon fils dis moi fier et m'a toujours fier de mon maïa. Et puis avant ouvrez gorge ou là est-ce qu'on compte qu'au toit là ouais là la relève Pam. La Lari pam, ça, c'est pour Mofi. C'est qu'on sa dans l'in dire, Kayman on n'en que y a là. Ou qu'il y fou Andan, Kayman on n'en qu'il y a pas là. Il y l'attendé, dit, bon, dans Comme si, ou pape change Ou metem de la kayou Kou ni an. Mofi achete vie bout kay sa metem. Nam viv ensemble bien propre là. Pour se zy rentre ou vin faire là. Se de fan pot Kayman fouye la, oui Ou pa kondi sa Dalline te tellement saisie, te Darlin dit oh. Coupe prof je ne comme pour l'acheter belle caisse. Moi dit connaissance ban manque banman. C'est pas faire zizou bamel, C'est comme ça. Chole dit. Dalline comme si ou pas jamais changer. Pour nique pas arrêter, c'est pas en plus de venir faire. comment tu veux que pour te réagir, c'est ça le dit Il dit comme ça que mon fils prend on même si dans la ria jodi a m'a mal vivre garde que j'en blase pour j'en te belle kou n'a vin noir pas force pour j'en ton belle grimelle chole tout ça c'est maman moi ak mon fils fait le la gacha là sous deux feuilles maman dit moi qui metto là ou bien c'est moi qui apprend nous mal élever chaque jour m'a palo c'est charjement parlo, on pas gain connaissance, on pas t'endem parce qu'on toujours dit ça, on dit c'est pour philosophe. Mais qui t'ai dit un bon philosophe seulement met tête en place pour apprendre. C'est pas faire classe. C'est pas faire classe après ça pouvoir se plus que tout le monde là vie qu rêve. qui rêvent. Kounia regarder Mofio là, Mofou te mettre dehors la caillou, toute progrès le fait parce que le dit objectif ou même regarder tort tourner. Regarder tort Tout ça c'est ou même ce qui met tête où là et puis c'était comme ça. Darlene te senti vraiment honte, vraiment vexé, il fait honte dans sa ville, le colère. Et puis mon fils dit Dolin, blie et saute et Ma boyon pièce nan ka yon, a tout me bladon pour capable habiter là-dedans. Darlene dit non, m'a pas besoin. M'a pas besoin, comment m'a pas vivre avec un monde qui prend nom un moi Mon fils dit mais non, mais là, m'a dit le pouce et le Charles dit non mais jusqu'à présent c'est supplié m'a supplié mofi mofi pourquoi j'aime lui répondre moi c'était comme ça Darlene fait coller. Darlene dit OK pas de problème n'a je n'avais problème, Darlene fait redoll aller Darlene dit si fréquent, mofi fréquent parce que pour mofi prend prendre néglige c'est fréquence pourtant c'est néglige la capable driver dans pied mofi Mofi dit Darlene trop fréquent pas jamais capable prendre Charles pour marier ancien néglige Donc c'était comme ça Darlene dit non je ne sais pas si je Charles pour Maril encore. Et mon fait mal à tout sens. Il pouvait que Darlin n'a pas jamais été resté. Et c'est pour qualité, mon que Charles chômage est arrivé d'amour, mon Parce que Darlin, tu es baillé, monsieur, à la répuiance. Darlin, même qui t'a gros cœur li. tu es là. dit comme ça que moi, je voulais détruire la vie visa qui la, qui pensait que li ka faire style sur moi. Bandia a dit OK, il est déjà mort parce que dossier a na plan même. Dan li nal travaille chaque le matin. La ba information tout pour kon ki pour le prendre Dan li, il dit chaque matin le travaille avec une machine blanc. Wa veille pendant la sortie devant la caillien là et puis Bandia a alvé mofi tout bon vrai nan matin. Dormi trompé mofi. Les mofi réveillé, mofi well get gétant disait. Mofi dit waou wow, ça a passé mla, il pas pa dormi trompé et puis, mon fils tout couché, mon fils dit bien ok, demain mal travail. Et puis, Bandi a joie, pas joué de mon fils. Le filles fils, bandit, bandit, ou elle pas joué de mon fils, l'édicate, pas aucun monde sous machine blanche, sautine à la, sac que de passer là. Et puis, c'est de là étant, je décidé d'y aller. Et puis, l'a dit pas paoué, mon, quand elle te voue, l'an qui sautine, dans l'indiquette, sac que de passer là. Et puis, dans l'indique, demain, si tu veux faire un levé, oui a plein, Darline dit ça ca passer comme ça. Nan demain Bandi a levé moufi. C'est comme ça Moufi a sorti. Là prend machine. Bandi a paraît derrière d'Mofi. Pendant il parlait fremer en bas mais ça là, Bandi a fait vision d'Dame ça le t'fait bien pour lui, il était ballon corps pendant il était non problème qui était très grave. Dame ça qui c'est un innocent. Bandi a dit non, il pas fait ça Bandi a viré la ligne. Bandi a allé côté Darline. Il dit Darline. Dame ça, qui ce qu'il faut qu'il faut les tuer là? dit, qui ce ça? On fait une et puis, ou pas tuer mon homme vous tuez, pas mon homme vous son travail il faut faire. Nous avons un problème avec les meubles, je racontais au fond, on mission doit accompli accompli, le web je moi et puis c'est comme ça. Darlin, vous nan nakolé bandia. Il dit, doivent payer ça. Bandia tirera les amna plou na pied d'Alin et puis Monsieur Jetel. Alin après appris les a perdu son Alin après appris a perdu de C'est dans le même moment ça. Mon fils a passé. Mon fils dit oh Alin Alin ah... a y dit, oh, ah... T ch -t ch. son paquet de bagages sauve-moi. Mais même l'hôpital va mourir. Ouais dans la vie ça. Moi nous qu'on a fait mal là. C'est lui-même qui toujours prêt le sauver au plus de vent assez souvent. Il y a des gens qui grand petits ou qui pensent pour aller vendre. Ou bien des fois, ils gars là pour manger. Et puis, c'est ces gens qui viennent, docteurs qui prend soin de ce qui l'hôpital. Donc, pas jamais barrer des gens qui veulent avancer dans la vie. L'homme fait ça ou détruire toute leur famille. Et pour détruire l'avenir tout le pays. L'homme détruit un monde ou qu'il détruit un million de monde Parce que... Ou pas va le moun, moun zal vive. Lò yon tout connaître, le monde, sal t'a fait vivre. L'autre est un docteur. C'est toute la vie du monde qui l'hôpital a réduit. L'autre est un pasteur. C'est un pile de pasteur. Ça t'a fait sauver ou condamner. Si on détruit. moi-même, quand je parlais avec vous, vous avez toujours vu qu'il y avait le monde qui l'a mis dans la souffrance. En pile fanatique fanatiques qui ont souffert. Pour façon peut-être de nous arriver sous vous. Pour parole de confort que nous avons mis sous donc après toute ça Darline t'es fait pour te détruire moi fille hein pas de jambes qu'a marcher au lieu pour moi fille tu fait bac c'est plus pour tu as fait dans la ville moi fille tu viens ouvrir un orphelinat côté que le t'a prend soin en pile tout le monde côté que parent tout le pas de qui prend soin yo moi fille tu viens faire en pile bien avec monde parce que moi fille tu étais croire que bien c'est un bon bagarre. Elle t'est commencé par mon travail, du retirer en pile mon nécessité. Gon l'e pendant t'a marché gon monsieur qui t'a mandé le faire le cadeau singoud pour te cacher ton sachet de pour bois et puis c'est laissé à mofi t'a dire que chéri, mofi t'a ouvrir bosti. Mofi t'est par monsieur mille gold. Monsieur ça t'a veut mettre genou là-bas pour te remercier mofi. Mofi t'a dit mais non, pas faire ça. Zerve moi, c'est pour m'aider monde et c'est pour ça bon Dieu dans ciel là toujours bénir-me. Monsieur ça c'était bandia que dans te t'est couché ensemble avec lui. et bien avec mille goutte Mophi te t'était acheter la ville dans comme un monde qui n'a aucune cap cap li, lui c'est mofi pour te détruit pendant que mofi te toujours à penser pour te faire dans bien dans même te voyer fizye mofi et puis s'il vous plaît n'en faire fréquent avec bandia bandia te fizye dans l'ine pie. pied que pendant la baise c'est même mofi ça encore qui te ou un paquet monde entre eux qui t'est allé c'est même moffi ça toujours hmm. les mofi prend dans la machine il l'hôpital pas l'hôpital là moffi a dit ça passe. connais moi mon pile c'est eux même qui pas venir vivre côté mna Ngan pile plan pour Mofi dit pas bon Dieu a dans il a tué parce que les lapade, il a c'est mon fil de et tout et puis c'est mon fils qui a pris soin pour un sac que lui-même fait. Et puis après trois mois, dans dommage, li, li li. Li moun, so li, a été dommage, il a pas de marché encore. Mon fils a acheté un ou l'autre pour lui, il a dans la couleur. Il a un monde qui vous soin de pour lui, à chaque fois. Chaque les a dit c'est mon fils crier seulement. Dalline tentait de le placer en pile. Maman Dalline dérétait le dit "Petite moi, que m'apracher me les maux dommage kounyan, parce que ou pas jambe ble vinn vivre ensemble avec mon fils. Peut-être que ça te ka pas trivo sou te bon côté nous. C'est beki pour gagner les laves sautikounian, mon fils tellement prend soin d'Dalline bien, mais Dalline pas jambe capable aller parce que conscience ta rapprocher pou en pile. Mon devin choisi voyer darline aller dans à l'étranger dans un gros hôpital côté que tu est venu arriver um, fait darline tourner sous deux pieds après une opération darline était venu dans forme e puis il vienne belle mais gros seul vignier et puis elle retourner kaimofi mofi, mofi té balion belle kaille pour rester dans même la courant ensemble avec lui ensemble avec toute maman et puis darline était belle à l'aise mais consenti pas jamais quand en paix mofi toujours a dire mais qui sont rien pour jamais ensemble avec ou là m'oublier toute soit de me pardonner au déjà, qui s'est passé ou encore Danline dit même au fils, mon combat. Bagaille ça tout temps ou pas dire au lit. On pas jamais qu'a vivre bien. Mon fils dit ça? qui ça C'est qui ça lié Voilà, mm -hmm. ouais, vise ça mesdames et messieurs, vous devez gaine conscience, vous avez conscience de erreur là vous qu'a changer. À n'importe quel moment là vous qu'a changer. Vous besoin d'apprendre qu'on est les hommes fort bien tout simplement. Apprendre à mes frères action pour la vie au capibelle. Toujours fait bien fait bien ou pas perdre ça pardonner les hommes au mal Ou besoin toujours faire bien ensemble avec monde que vous sur surtout parce que pas jamais connait qui est tout bon veut parler des nos difficultés puis devant donc sous sou machine pas de sa puis à poussière par exprès n'est pas normal ou bien tout juste parce qu'on voulez humilier non on a besoin pour ça dans mon piéton quand même donc surtout tombe dans tout là son piéton ton pour pas de plus bel bagarre que union donc, l'important li pour nous, unir-nous pour nous capables de grandir dans l'amour. Mon est venu partager Darlene. Il est venu pardonner Darlene. Et Darlene t'es choisi de confesser devant mon juste parce qu'elle n'avait pas gagné. Il qui est plus important sur terre que relation avec le monde. Darlene est venue garder mon comme mon petit Dieu. Nous sommes toujours sortis ensemble. Mon fils, maman qui c'est Roseline. nous sommes capables de dire que d'elle t'est vint sentir la bien vivre parce que l'a vivre sans haine sans rancune sans égoïsme une t'est vint faire l'autre confiance mon fils son belle femme mon fils belle en pile mais elle t'est vint gagne un neg qui te vint rentrer dans ville neg nègre qui t'est rentré dans ville. mon fils là il te vint nourrir que l'ensemble avec l'amour Eh bien monsieur ça c'était bien y a agent de police mon fils était te tellement d'amour nom ça Moufi te venu jouer yon nèg que bon Dieu te kite pou li. Moufi. Disons, Darlene te vint à la kou cuisine li choisi, la la kou cuisine te vina konfè manje en pile. Darlene te vina apprendre comment poul jere moyen pas li gaspiller patou gaspille, l kapab avni li. Eh bien, Charles qui li même te prenne nouvelle comment Darlene vint à bien vivre ensemble avec Moufi, tete te vina gros, li te di fo kli gate sa. Eh bien, M'c'était arrangé avec un paquet de nègre pour être capable de mettre du feu dans kay mofia na assoué et puis na matin, Shol t'es monté kay rentré le rentré, rentrait, paraît paraître lui dit bonsoir, lui t'es réponné, Mofie dit, ça me t'a de la mofie, Shol dit Mofie ça me t'a de la réponse, on a accordé avec darling toujours pour ça mon effort, Mofie ma dit mais ça pas dérangé, ça qui passé c'est la vie, m'pas donné le déjà, qu'est-ce que passé, na vive bien, m'c'est déjà bon et vrai. So pran se pa ou? So se Et puis, Dolin paraît. Chol ouè Dolin, kote ke fom na enform, mis si ap manje dan, mis si kouri sou Dolin, pou la l balon pataswel, li tan vi frappe bon frappe ya, et puis, li di e hey, kampela, wap mal passe ou sou fè ta la, là. Monsieur pousse moufi. Marie moufi a te la, mis si sauti, gros ne Charles Chol et puis Marie moufi ap pran mis il fait bon bois poli c'est un flechant lagbaton et puis il est la police vinn pon chole parce que chole ose rentrer dans la commune y vient faire tapage des rives frappé d'oline On monde qui t'a planifié pour l'albouler, boulé kaimofi paraît que nèg yo même yo na pompe de gaz pour boule, quand il a acheté gazoline pour y al boulé kaimofi na éclatement qui fait na pompe plan tous les trois nèg yo brûlé yo mouri grillé Bon Dieu écrase tout plan. Bon Dieu écrase tout complot qui t'a fait pour empêcher les gens de vivre dans la paix. Mon fils est finalement vivre en paix et puis mon fils béni de jour en jour. Daline bokote pas te venir jeune un gars qui te, te prendre ou tirer le caï mon fils pour l'aller marier avec lui et c'était aglonger. Daline te t'est allé. Lui était tellement pas de ca consoler parce que il t'est venu trop combler à clamon. Mon fils, tu es toujours contre l'amour, depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi ça me raconte l'histoire C'est pour me dire, toujours fait bien, pour capable récolter bien. Et puis, rappelez-vous que l'amour, puis fort. C'était à vos amours. Oui, netto madame, quoi pour sérieux. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Restez des nôtres. Bye bye. Ah, ah, ah.